Martin, c'est un martin c'est ça ouais. Voilà, ok. Alors ça, ça je ne sais pas ce que c'est. Un Manitou. un JCB, voilà. Et là c'est un petit chargeur. Ok. Bon, on peut l'acheter, qu'est-ce que t'en penses euh, Je pense qu'on n'en aurait pas les On va demander à papa peut-être. Papa, est-ce que tu crois qu'on peut acheter ça Alors, Voilà. Ça serait bien hein, pour, euh, pour faire le jardin. Voilà ici Martin, c'est une, une grue Volvo. Ça, c'est pas mal. Ça, hein. c'est pas mal, hein. Avec ça, on peut faire des choses. Hein. martin ça c'est une balayeuse imagine balayer la terrasse avec ça hein? non, non. <rire> ça fait pas mal hein? voilà donc si vous voulez balayer votre cours euh, voici un très très bel accessoire hein? avec ça à mon avis le parking le parking il est fait en deux minutes hein? Qu qu'est-ce qu que tu vois ici, Martin Qu'est-ce qu'il y a comme marque oui, voilà. Oui, voilà. Mac... Mac-Cormick. Donc ça c'est un manitou. Un manitou je pense. Voilà ça finit. Voilà. Fin de la visite. C'est tel salon. C'est bel salon. Quoi Le salon de... De, des véhicules agricoles d'occasion affinés affinés voilà vous avez tous des matériels agricoles euh, là partout euh, voilà voilà voilà, voilà. c'est bon J'espère que cette vidéo vous plaira. Tout le monde. Voilà, c'est bon.